Bonjour à tous et à tous, c'est NEM, aujourd'hui on se retrouve en créatif pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire euh, du coup notre base, donc euh, bah, la NEM Coorp, donc euh, du coup la, la société de... Bah, ma société Donc euh, j'ai vu cet endroit, je me suis dit pourquoi pas, donc voilà j'ai un peu survolé le coin en créa Et euh, du coup je me suis dit ici c'est plutôt pas mal, euh, donc voilà donc je pense que comme vous voyez dans mon inventaire On va créer du coup, euh, du coup euh, Quelque chose de plutôt cool euh, Du coup je pense qu'on va faire Quelque chose de euh, bah, cubique hein, pas, de, pas de rond Parce que ce serait pas cool pour euh, Pour la déco je pense pas que quelque chose de rond Soit bien Donc euh, bah, écoutez j'ai commence à mettre la machine en route Et je vous retrouve juste après à tout de suite Donc bah écoutez euh, Bah écoutez Bon le terraforming se voit euh, mais, bon, pour information, j'ai aussi changé de place euh, Mais bon, c'est pas grave euh, Bon, le terraforming est dégueulasse, mais on fera ça dans, dans un prochain épisode Là, on va vraiment faire la structure pure euh, Donc, écoutez, j'ai vérifié que le chest euh, fonctionne Donc, voilà Et euh, bah, après, il va falloir qu'on déplace les coffres dans le prochain épisode, etc Ça va être très, très drôle euh, Vous allez voir Donc, euh, bah, écoutez, on va commencer ça tout de suite Bon écoutez ça nous donne ceci Donc déjà bah, bah Déjà c'est très grand hein. on, on peut on peut le dire euh, C'est même un peu grand Mais euh, bon Tout ça on, on verra en temps et en heure euh, Le terraforming est mal fait Mais euh, du coup on va poser tous ces centaines de milliards de blocs hein. Il doit en avoir des mille Et donc je chope ça dans le système de stockage Et, et je retrouve dès que ça, ça finit de construire À tout de suite Ok donc voilà ce que ça donne Euh c'est euh, plutôt euh, grand. Seul problème euh, qui va avoir, donc, comme vous entendez sûrement, c'est qu'il y a beaucoup de mobs à l'intérieur. Donc je vais voir si j'ai des torches. Ok, donc on en a 2-3, disons. Et donc voilà pourquoi je vais préférer mettre en game mode... Euh... Bah non, on va rester là. Mais je vais mettre la difficulté en Peaceful parce que sinon je pense que ça va être trop dangereux. <rire> donc euh... voilà. Donc comme vous voyez ou vous voyez pas, je sais pas si je modifierai du coup euh, montage, mais donc là il va falloir torcher à max. Ok donc voilà donc je me suis mis en créa euh, parce que je voulais poser toutes ces torches. Donc euh, on va détruire quatre euh, stacks voilà disons. Je pense qu'il y a au moins quatre stacks. Si j'ai pu, euh, vous savez quoi on va on va aller on va détruire euh, tous ces stacks moins c'est fait. J'en ai crafté 2, 3 tout à l'heure. Donc du coup euh, voilà au moins vous me direz pas que je cheat euh, Même si je cheat un peu Mais voilà, comprenez-moi, je ne vais pas faire euh, Des heures de posage de torches hein, Disons-le Donc, alors déjà, ça nous donne euh, ceci euh, Donc déjà, c'est bien, hein, franchement Donc, je pense que déjà, la première chose que je vais faire C'est déplacer euh, les coffres Donc, ceux-là <rire> Donc ça va prendre euh, beaucoup de temps Bonjour à tous, enfin rebonjour à vous euh, Écoutez, on est du coup le matin J'avais prévu de tourner une vidéo et de la monter euh, le soir Donc c'était le dimanche soir Mais du coup euh, c'est mort, hein, j'étais trop claqué Donc euh, du coup, euh, on se retrouve à l'intérieur Je pense que ça vous change euh, Normalement je crois qu'il n'y avait rien ou que c'était vide euh, Donc j'ai euh, déjà mis euh, un max de stuff dedans Donc euh, voilà, enfin c'était horrible, surtout pour euh, si je retrouve, si je retrouve euh, le bloc un bloc précis il euh, y a un bloc qui avait un truc genre 40 000 ou un truc comme ça, voilà 72 000 ici et euh, j'ai dû déplacer tout ce basalt, ça m'a euh, tué, <rire> franchement là j'ai fait ça ce matin, et hier soir en regardant en live, donc du coup bon, c'est fait euh, donc j'ai essayé d'un peu avancer sur ce qu'on va faire aujourd'hui euh, en plus de ça bien sûr Donc euh, J'ai pensé à faire Enfin ici j'ai fait des fou, fours automatiques Au moins, au moins Voilà. Bref c'est pas important euh, Du coup regardez Aujourd'hui on va faire un Un energy core Donc on va faire ceci Donc voilà Donc, ça va être des craft très simples Donc euh, Je vous retrouve dès que j'ai l'energy core À tout de suite Ok en fait je me suis rendu compte d'un truc regardez Parce que j'avais pas regardé Mais l'énergie core regardez Il faut à chaque fois Regardez attendez je vais y arriver Donc il faut une nether star Sauf que je l'ai toujours pas battu de Wither Donc je vais aller chez Nexo Je vais aller voir s'il en a pas une Ou juste de quoi le faire spawner Et je retrouve après A tout de suite donc nous vous revoilà, donc ici vous voyez, bon j'ai des chutes d'fps, c'est normal euh, Donc ici il y a un powerhead spawner, donc en fait on va re recréer un et on va mettre euh, du coup bah, des têtes de wizard dessus euh, Donc je vais essayer de le faire ça et je vous enfin des têtes de, non des wizard skeleton et, et on se retrouve juste après, à tout de suite Re, il euh, y a Icefresh qui nous a rejoint, donc il dit bonjour <rire> Salut euh, Du coup, on va... Donc il est sur sort. Hein. On va... Euh... Je viens de capturer euh, le Wither Skeleton le vial. Donc, on retourne, euh, du coup, à notre euh, spawner de Wither. Et bah... Et on... et je vous dis à tout de suite. Tiens, ok, donc, je, je me suis renseigné. <rire> Euh, Excuse-moi, Ok, donc je me suis renseigné, on a euh, besoin d'un soul blinder. Donc on va crafter euh, ça. Euh, Est-ce que j'y accède Non, je suis trop loin. Euh, donc écoutez, on va aller dans la base et on va aller se faire euh, ceci. A ah, tout de suite. Ok, donc voilà. Alors, euh, j'ai du coup de quoi faire euh, cette machine. Donc vous voyez, il y a besoin de tête, etc. Bon, c'est un peu chelou. Mais on s'en fout. Donc on va faire du coup le soul blinder. Donc normalement, j'ai tout. Enfin, en fait, je sais pas si j'ai assez de solarium. Voyons voir. Ok, bon, j'en ai eu assez, c'est parfait Ok, donc je reviens du nether Donc j'ai euh, eu ce broken spawner Donc là, on va mettre euh, la solvial Et théoriquement, il faut que j'utilise euh, des levels Et, et du coup, bah, je vous retrouve dès que, dès que c'est fini Je pense que ça va prendre un peu de temps A tout de suite Ok, donc là, euh, on y est presque, à ce que je vois Donc 92%, donc je vous retrouve dès qu'il est terminé A tout de suite Ok, donc là, ça va être bientôt terminé Voilà donc en petit Et euh, du coup notre broken spawner Avec un wither skeleton Donc parfait Ok donc donc voilà ça y est J'ai euh, du coup notre broken spawner Donc là il va, je vais retourner dans l'autre monde et, euh, et du coup je vous, redis, je vous dis à tout de suite Ok euh, donc voilà Alors regarde maintenant Il va falloir que je mette euh, Ça Avec ça si je me trompe pas non c'est pas ça, ça doit pas être le bon sens. Voilà et ça y est. Donc là on a notre powerhead spawner pour, euh, bah pour les wizards. Donc je vais me mettre en créa pour euh, du coup arriver euh, à le poser euh, tranquillement. Et donc on se retirera un deux trucs. Au moins c'est fait. Donc euh, voilà tac et tac et donc ça nous donne ceci. Donc tout ça on n'a pas besoin. Etc, donc ça je m'en fous Ok, et donc là euh... Always active, sauf qu'il n'a pas D'électricité No power What Always active What Ok, donc voilà, il nous suffit de le crafter Et voilà, on a notre Energy Core, ça y est Donc on va aller euh, Le poser dans la base on... Et je vais vous montrer un peu euh tout ce qui va se passer ensuite donc on va un peu le surélever je pense qu'on va le mettre vers là on va le mettre ici donc il euh, faut le surélever quand hein. même je le fais en créa mais on s'en fout hein. on n'est pas à, à de la cobblestone près donc voilà donc je vais le poser Tac. et on va le détruire hein. voilà et donc je vais vous montrer qu'est ce qui va nous permettre de faire euh, je crois pas que je vais pouvoir le faire tout de suite ouais donc, euh, kid active, et tire ouais, donc, il va avoir, on va avoir besoin de euh, Energy Core, donc il va nous en falloir 36, ça ceci, destabilize, donc, euh, bon, ça, ça va être très très drôle, donc, je vous retrouve après, dès que j'en ai 36, ça tout de suite. Ok, gens donc, ça fait euh, pas mal de temps que je vous ai pas repris, euh, donc, euh, j'ai voulu euh, farmer beaucoup les wizards Histoire de me crafter euh, Voilà donc il y a Ice qui vous dit coucou euh, Donc histoire de me crafter euh, Last word of the wyvern et exactement pareil pour la pioche Donc euh, on a farmé euh, Les Wither etc euh, Pendant euh, Je sais pas je pense que ça fait une petite demi-heure Et donc euh, j'ai offert aussi ce stuff à Ice, cadeau à lui Et euh, du coup ça nous donne euh, Donc bah, La pioche et euh, l'épée on a tout fait en 10 minutes. Bon, s'il le dit, <rire> tout simplement. Il m'entend, hein, pour information, il peut juste pas parler. Euh, donc, euh, bah écoutez, je pense que l'épisode peut se conclure-là. Euh, même si, vous, de votre côté, je pense que ça fera pas grand-chose, etc. Vu que je, ça fait que juste que je parle. Mais euh, bah, c'est normal, hein, de toute façon. Donc, voilà. Euh, pour le prochain épisode, j'ai terminé euh, la, la quête des ressources euh, pour faire euh, du coup notre stalker d'énergie euh, méga puissant euh, voilà vous connaissez donc ce sera le tiers euh, 7 de draconic evolution donc euh, je vous retrouve pour le prochain épisode c'était NEM et ICE <rire> ciao